Dans cette session, on va diffuser une bannière dans notre scène Unity. Alors vous allez voir que l'utilisation de la bannière est certainement la chose la plus aisée, bien que les autres choses ne sont pas compliquées, mais celle-ci est un peu différente des autres parce qu'on ne va pas vraiment avoir besoin d'utiliser les callbacks. Alors je m'explique. Alors pour commencer, il faut bien comprendre qu'ici on est dans un mode debug. C'est aussi pour ça que vous voyez dummy initialize, dummy euh, setor dans la console. Alors, on va diffuser des bannières de test. Alors, c'est le best practice pour tout ce que vous faites dans Unity dans un premier temps, utiliser les bannières de test. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant. C'est qu'ici, les ID qu'on va utiliser, ce sont des ID de test. Et ces ID sont déjà pré-remplis avec euh, Ad Placement. Alors, pour vous montrer, je vais ici aller au niveau du menu Asset, Google Mobile ADS, et on va aller ici au niveau de Ad Placement. On voit dans l'inspecteur à droite qu'on a ici quatre euh, objets. Et ces objets, en fait, vous pouvez voir que le Placement table ici, c'est démo Banner. Alors, je ne lis pas tout. Ici, démo Interstitial AD, démo Rewarded qui correspond à la récompense et démo. Rewarded interstitial qui correspond à l'interstitial avec récompense Vous pouvez voir que les ID sont partout remplis Que ce soit pour Android ou iOS Ce sont les ID en fait de test Ceci vous pouvez les utiliser vraiment euh, comme vous voulez Vous n'aurez pas de problème avec le règlement Il faut savoir que ça c'est quand même assez important Alors vous pouvez voir qu'elles sont toutes pareilles au niveau des paramètres Mais euh, ici on peut voir que par défaut Auto load enabled est coché pour la bannière Parce que c'est un peu différent alors ça vous aurez compris que c'est un chargement automatique et vous avez une petite coche ici qui est Persistent. Alors si vous le cochez, ça veut tout simplement dire que euh, la bannière va rester une fois affichée que vous changez de, chaîne ou de, de scène pardon, ou pas, c'est-à-dire qu'elle va être persistante, elle ne va, euh, va pas être écrasée, elle ne va pas être détruite quand vous changez de scène. Donc attention quand même à ne pas la mettre en persistant parce que si vous l'oubliez, bah, elle peut se placer euh, à un endroit qui n'est pas forcément terrible. Donc c'est pour ça ici que par défaut, la bannière est déjà chargée, parce qu'elle fonctionne un petit peu plus simplement que les autres. Alors quand je dis un petit peu, vous allez voir que c'est enfantin de l'utiliser. Donc ça je reviens plus là-dessus, mais vous aurez compris que maintenant ce qu'on va utiliser, dans un premier temps dans ce cours, c'est ces apps, ces ID en fait d'annonce qui sont en fait des des, des ID de test. Donc voilà. Ça, c'est fait. Alors maintenant, comment on va afficher cette bannière Alors, il est bien évident ici qu'on pourrait cliquer sur le bouton pour l'afficher, mais l'idéal dans votre jeu, quand vous allez vouloir positionner une bannière, vous n'allez pas de demander à l'utilisateur de cliquer dessus. En général, on va la charger directement et on va l'afficher. C'est pour ça ici que l'auto-load est enabled, tout simplement, et parce que bah, le chargement va être automatique et on veut que ce soit affiché. Alors maintenant, vous allez voir comment on fait. Pour installer, enfin euh, diffuser cette bannière. Vous allez voir que c'est enfantin. Donc on va en fait aller euh, chercher le petit plus ici pour insérer un nouveau euh, GameObject. Alors on pourrait le faire d'ici. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a aussi euh, Google, Mobile, ADS, c'est la même chose. Et là, on peut voir qu'on a nos quatre types d'annonces. Donc moi, je vais choisir ici la bannière. Donc banner AD. On peut voir qu'un objet est arrivé dans la hiérarchie. Et on a à droite ici le script, le composant qui va nous permettre en fait de générer en fait tout simplement cette bannière. En fait, il n'y a aucun code à faire, il n'y a que ça à faire. Et vous pouvez voir que ça ne peut pas être plus simple. Donc ici à déplacement, vous avez une petite liste déroulante. Si vous avez plusieurs types de bannières, si vous en avez créé plusieurs, vous pouvez utiliser une autre bannière. Là dans le projet, vous avez bien vu qu'on en avait quatre et ici j'ai qu'un seul type à démo bannière AD, j'ai que celui-ci. Ensuite, vous avez la configuration. Alors, vous pouvez voir qu'on est en Custom Size. Donc, attention, parce que ici vous, vous auriez peut-être envie de mettre 500 par 600, et euh, ça risque de ne pas fonctionner, parce qu'il y a des tailles à respecter. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser, en fait, quelque chose qui est prédéfini. Vous pouvez voir ici qu'on a une bannière de, de taille de 320 par 50. On a ici un Medium Rectangle, qui va être de 300 par 250. IAB banner avec une note encore 468 par 60 et ici le leaderboard qui va être la plus grande 728 par 90 donc ici imaginons que je vais prendre la plus petite donc voilà je vais prendre 320 par 50 et en AD position bah vous pouvez voir que par défaut j'ai ici le top mais je pourrais utiliser bottom pour la mettre en bas top left pour la mettre en haut à gauche top right pour la mettre en bas, euh, en haut à droite, pardon, et bottom left pour en bas à gauche et en bas à droite, ou center tout simplement. Alors center, euh, bah, ça va être au centre de l'écran, donc ça je ne vous encourage pas à le faire, parce que là vous voyez que ça serait en superposition avec mes boutons et les éléments, c'est interdit. Donc moi je vais choisir ici de la mettre en bas, ce qui serait plutôt pratique et eh bien vu la disposition de mon écran. Et bien, c'est terminé. On a effectivement ici les callbacks, mais encore une fois, on ne va pas les utiliser. On va les voir un peu plus tard. C'est les mêmes que pour la plupart des, des, des autres composants qu'on va découvrir. Mais pour la bannière, on n'en a pas réellement besoin. Alors après, vous pouvez les utiliser parce qu'ici, vous aurez un retour, par exemple, quand la bannière est chargée quand ici il y a une erreur, et vous pouvez voir qu'on a un argument qu'on peut récupérer, on va voir comment faire. On a ici euh, quand elle s'ouvre, alors euh, on a aussi ici quand elle est fermée, parce qu'on peut aussi la fermer, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici ensuite. Et ici euh, quand on quitte l'application, quand, la, quand vous savez l'utilisateur le, le, le, euh, ouvre le gestionnaire d'application et passe à une autre, voilà. Donc maintenant, ben, on a fait le plus dur. En fait, on n'a que ça à faire. Si on lance notre application, on va pouvoir observer que j'ai bien ici en bas. Vous avez euh, ici « This is 320 par 50 test AD from Google AdMob ». On peut voir que la bannière elle est déjà en place. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, vous pouvez choisir une autre format. Moi ici, je vais prendre par exemple le format leaderboard qui est un peu plus grand. Et on peut voir qu'elle est un peu plus grande. Euh, alors, ce qu'on peut faire aussi, euh, c'est ici, vous pouvez voir qu'elle est cliquable. Si je clique, alors là, vous le voyez pas, mais j'ai une autre fenêtre qui s'est ouverte ici avec... Euh, bon, ça arrive sur Google pour le moment. Mais l'idée, en fait, c'est que bah, si vous avez une publicité, vous, vous doutez bien que vous arrivez sur le site de l'annonceur. Donc, ça, c'est fait. Vous pouvez voir, pour afficher la bannière, c'est très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser les Smart banners. Alors, le Smart Banner, c'est tout simplement une bannière adaptive. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter à votre écran et elle va venir prendre tout l'espace disponible dans le bas. Regardez, je lance. Alors, elle n'est pas tout à fait pareille. On peut voir qu'ici, j'ai « This is the test Smart, smart Banner », mais vous pouvez voir qu'elle est adaptive à mon écran. Et donc, ce qui est assez intéressant, parce que ça va prendre toute la largeur, je ne vais pas devoir gérer la résolution, parce qu'en fonction de la résolution de mon jeu sur, euh, dans, dans, dans, dans, sur les smartphones, on risque d'avoir des problèmes, mais euh, ça peut être assez intéressant aussi parfois d'utiliser par exemple une bannière qui est un peu plus petite, euh, par exemple la leaderboard, et euh, imaginons que je veux la positionner en bottom left, c'est-à-dire en bas à gauche, regardez ce qui se passe, voilà, elle vient bien se positionner en bas à gauche, vous aurez compris que vous pouvez faire ça aux quatre coins de l'écran, ici je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Donc je vais remettre ici euh, une bannière euh, plutôt Smart Banner Adaptative, et je vais la mettre en bottom tout simplement. Donc voilà, c'est fait. Alors maintenant vous allez me dire, bah oui, euh, du coup à quoi ça sert ce bouton Bah ce bouton, on va l'utiliser ici pour tout simplement décider de cacher la bannière. On pourrait y euh, avoir, euh, par exemple dans votre jeu, euh, pro proposer euh, soit via un achat de supprimer les publicités ou autre, ou euh, pourquoi pas à un moment donné euh, enlever cette bannière à ce moment-là, vous allez voir qu'on va utiliser maintenant ce bouton. Alors, ce bouton, btn banner, évidemment, comme tout bouton classique dans Unity, il a un événement on-click. Voilà. Donc, je vais faire un petit plus. Donc, quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais aller chercher l'objet banner ad qui a été euh, créé lors euh, lorsqu'on a cliqué sur add banner, tout simplement pour ajouter une bannière et maintenant si vous faites au niveau ici de la liste de droite les fonctions vous pouvez voir que vous avez du GameObject, vous avez le Transform mais ce qui va nous intéresser c'est le banner à des GameObject on peut voir qu'on a pas mal de choses donc on a ici euh, des choses qui peuvent être assez euh, intéressantes voilà. Mais ce qui va vraiment vous intéresser dans un premier temps, c'est euh, tout simplement euh, le hide ou le show. Show pour le montrer, hide pour la cacher. Donc vous l'aurez compris, euh, c'est assez simple euh, à faire. Euh, donc je vais faire ici un hide, tout simplement. Alors... Je vous ai dit la bannière, vous allez comprendre tout à l'heure, euh, dès qu'on va passer à l'interstitiel, que c'est un peu différent. Euh, parce que là, encore une fois, c'est vrai que c'est une publicité qu'on va afficher en permanence. Et au, au lancement de la scène, bah, on veut qu'elle soit dans le bas. Donc on n'a pas vraiment besoin de s'occuper ici du chargement. Donc c'est pour ça que l'auto-load est bien coché. Mais si maintenant je fais ça, on peut voir que l'effet de cliquer sur le bouton va tout simplement cacher cette bannière. Donc on peut voir ici que j'ai bien ma bannière, je clique sur le bouton et ici la bannière a bien disparu. Voilà, donc je pourrais, euh, encore une fois, je pense que je vais vous montrer cet exemple-là, mais vous aurez compris que, Ici, au niveau de la bannière, par exemple, sur le bouton, je pourrais très bien, euh, si je n'étais pas en autoload, euh, ici, faire un load et, en fait, aller chercher ensuite le callback de cette bannière au moment où elle est chargée, lui demander de faire un show, tout simplement. Alors, vous allez me dire pourquoi. C'est un peu ce principe-là, vous allez comprendre qu'on va utiliser par la suite, parce que dans l'éditeur Unity, ça ne vous poserait aucun problème de l'afficher tout de suite, mais il faut bien penser qu'il y a un temps de chargement. Pour la bannière en autoload, euh, on peut voir que d'ailleurs, on a un show, donc ça veut dire tout simplement euh, qu'en en fait, elle va être montrée dès qu'elle est chargée. Donc là-dessus, c'est un peu différent au niveau de la bannière. Elle est très très simple à utiliser. Donc vous voyez, vous avez implémenté ici une bannière dans votre scène Unity en quelques clics. C'est vraiment très simple à faire. En fait, il euh, n'y a aucun code à utiliser. Euh, c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie.